Alors bonsoir, émission Radar numéro 63 du jeudi 25 octobre 2018, intitulée « Pour la vie ». et donc ça a été enregistré D'accord, donc l'émission est encore en cours. Donc, euh, ben, comme toutes les émissions, je suis obligé de le dire, notre émission Radar numéro 42... Du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance est toujours porté disparu par l'entreprise facebook france insoumise voilà donc 25 octobre ouais 20, 25, 25 octobre euh, effectivement c'est le quatrième anniversaire euh, de la mort de, de rémi frais alors c'est pour ça qu'on nous sommes place de la République, parce que nous avons appelé pour ce quatrième anniversaire à, à ce que celui-ci n'ait pas le même retentissement que le sixième anniversaire de Fukushima, où nous étions seuls sur la place de la République, euh, ce qui était plutôt pas mal, parce qu'il n'y avait pas l'ignoble Mélenchon euh, venu nous parler de la sortie du nucléaire en 25 ans et de l'éolien offshore industriel. Donc euh, Aujourd'hui, on va parler de Rémi Fraisse et donner l'information, c'est-à-dire que le père de Rémi Fraisse a obtenu de la Cour de cassation qu'elle transmette une question prioritaire de constitutionnalité, donc QPC. Donc la question est adressée au Conseil constitutionnel et elle porte sur l'article 697-1 du Code de procédure pénale selon lequel les juridictions militaires sont compétentes pour le, je cite pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre donc les avocats je coupe petites secondes, tu peux faire un petit goût à Léna qui nous regarde Sa salut Léna euh, je sais que vous cherchez donc les gens, c'est Léna euh, Bellois. trouvez Léna Kaon sur Facebook euh, avec des attelages euh, de chevaux euh, avec son copain il donne des stages, là je crois qu'ils sont dans la région de Narbonne voilà, donc allez sur sa page, euh, c'est franchement très très bien ce qu'ils font. Donc, le, je, le père de Rémi fraîche a déposé une QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité, parce que l'article 697-1 du Code de procédure pénale euh, spécifie que les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre par des militaires ne sont ne peuvent être jugés que devant des juridictions militaires. Et donc les avocats de la famille de Rémi Fraisse soutiennent qu'il s'agit là d'une différence de traitement injustifiée entre les partis civils, donc c'est assez marrant, partis civils et, euh, et militaires, voilà, euh, qui est contraire à l'égalité de traitement intrinsèque aux lois républicaines. Donc on voit bien que le non-lieu qui a été décrété euh, par les militaires et eh bien euh, c'est l'absolution je m'absous, je te tue, je m'absous. Effectivement je pense que euh, le Conseil constitutionnel serait bien inspiré de donner raison aux avocats euh, du père de Rémi Fraisse et de revenir euh, sur euh, cet ignoble non-lieu. Donc, quel que soit l'uniforme de l'auteur d'un crime, celui-ci ne doit pas dépendre d'un juge militaire si les gendarmes et de la juridiction ordinaire, si les policiers. Voilà, moi je trouve ça assez ignoble. Donc les policiers et les gendarmes doivent être jugés par une juridiction ordinaire. Donc le Conseil constitutionnel a trois mois pour statuer sur cette demande. Donc nous serons extrêmement attentifs. Donc voilà, nous sommes fin octobre, novembre, décembre, janvier, donc début 2019 nous informerons de la décision du Conseil constitutionnel parce que ces gens-là, au sein du Conseil constitutionnel, ils aiment s'appeler des sages. Voilà. Donc il faut bien comprendre que ce qui est constitutionnel, ce n'est pas ce qui est démocratique. C'est ce qui est décrit dans la Constitution et c'est très important parce que moi je pense que Rémi Fraisse, il est mort pour les mêmes raisons que M. Adama Traoré a été assassiné ou M. La Mindiang, c'est-à-dire qu'il est assassiné, dans le cas d'Adama et de Rémi Fraisse, par des gendarmes, donc par des militaires, euh, qui bénéficient d'une impunité de leurs crimes, parce que cette constitution de la Ve République, attention à la pancarte, a été a été... Euh, a été euh, rédigée par un militaire et qu'elle a été imposée en 1958 suite au coup d'État d'Alger et suivie par l'annexion par les parachutistes français de, de, euh, de la Corse pour exiger le retour du général de Gaulle. Donc cette constitution est une constitution intrinsèquement militariste et néocolonialiste et donc elle, elle ne génère... Euh, que de mauvaises choses. Et donc moi je tiens à rappeler, vu que ça fait quand même il y a 4 ans que euh, Rémi Fraisse a été assassiné, euh, je vais signaler ce que j'écrivais moi euh, en octobre 2014, donc il y a 4 ans. J'écrivais « Le silence de nos bougies est un réel démenti du politique et criminel entretien médiatique du bellicisme ambiant. » Et effectivement, les médias avaient aimé présenter euh, les personnes qui rendaient hommage à Rémi Fraisse assassiné sur la ZAD de Sivins comme des espèces de violents, de casseurs. Et donc c'était ignoble. Et bien sûr, au mois de novembre 2014, M. Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu s'empêcher de parler de violences d'État légitimes qui cette fois-ci ne l'auraient malheureusement pas été. Et bien, Moi je répète à M. Jean-Luc Mélenchon que il n'y a aucune violence légitime, fût-elle même d'État, que la seule chose qui, qui est légitime, c'est la légitime défense, à condition qu'elle soit proportionnée. Et c'est comme ça que c'est inscrit dans la loi. Si vous venez vers moi avec une arme à feu et que je me défends avec une arme à feu, je suis en légitime défense. Proportionné, si vous venez avec un couteau et que je me défends avec un couteau, je suis en légitime défense, mais il n'y a pas de violence légitime. Cela n'existe que dans l'esprit des bellicistes, des militaristes et de tous les gens qui collaborent directement avec cette inique constitution que l'on subit maintenant depuis plus de 60 années. Et donc voilà ce que j'écrivais il y a 4 ans. Mais voilà ce que j'écrivais il y a 3 ans, en octobre euh, 2015. J'écrivais beaucoup d'entre nous, continue à exiger l'arrêt immédiat et définitif du nuisible projet de barrage de Sivins, ainsi que l'interdiction immédiate de toutes les armes de jet aux forces de l'ordre militaires ou civiles sur l'encadrement des manifestations populaires. Et donc, on oublie, on oublie que le vrai fond du problème, c'est que si Rémi Fraisse a été tué par un gendarme, ce gendarme n'a pas fait ça à main nue il a tiré une grenade qui contient des dizaines de grammes de TNT et Rémi Fraisse l'a reçu au niveau du cou et il a été tué sur le coup, sans mauvais jeu de mots. Voilà, mais seulement il a été tué sur le coup. Et les gendarmes, suite à leur forfait, ils ont tiré le corps, et donc ils ont déplacé le corps, ce qui est rigoureusement interdit, quand il y a un homicide, et ils ont essayé de cacher leur forfait, et c'est pour ça qu'on a appris la mort de Rémi Fraisse que le 26 octobre. Voilà. Et cette mort, bien sûr, était accidentelle, comme, comme est accidentelle euh, le fait de tuer... Un chasseur tue un vététiste comme, comme est complètement euh, accidentel le fait que des autorités locales demandent aux gens de ne plus se promener le dimanche parce que c'est le promeneur qui est dangereux pour le chasseur et non l'inverse voilà donc il faut pas se laisser abattre sans réagir de manière non violente et solidaire même si nous savons que tous les terrorismes sont terrorismes d'état et donc aujourd'hui effectivement c'est le quatrième anniversaire de la mort de Rémi Fresse, mais c'est aussi un État-nation qui n'a pas viré l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui n'a pas dissous l'association d'amitié France-Arabie Saoudite à l'intérieur de l'Assemblée Nationale, qui n'a dénoncé aucun contrat d'armement avec l'ignoble dictature d'Arabie Saoudite, et qui se permet aujourd'hui, à travers ses représentants, de dire que l'on va revenir sur la loi de 47 de protection des mineurs délinquants en faisant en sorte qu'on puisse mettre en prison des jeunes de 16 ans. Donc voilà le pays dans lequel nous vivons. Voilà, on criminalise la jeunesse. Et on se permet de laisser des criminels psychopathes perpétrer d'ignobles forfaits en toute impunité et en continuant à commercer avec eux comme s'il s'agissait là de vendre des petits pois. Voilà, et on a instrumentalisé le fait qu'un jeune avec une arme menace un de ses professeurs, mais cette arme a été fabriquée par un marchand d'armes. Donc, intéressons-nous sur le fait de comment est-ce que des armes peuvent euh, tomber aux mains de jeunes c'est que tout simplement, il y a des gens qui les ont vendus Et qui vend les armes Ce sont les marchands d'armes Donc arrêtons de criminaliser les jeunes, arrêtons d'insinuer de, de, de, dans tous les médias français qu'être musulman c'est être violent et c'est être terroriste, alors que l'on sait très bien que les terroristes ils sont financés par des États avec lesquels la France commerce, avec les, la, lesquels la France dit qu'elle est alliée, avec lesquels la France dit qu'elle est amie mais moi, je n'embrasse pas Mohamed Salman Al Saoud. Ce type est un criminel qui devrait être traîné devant le tribunal pénal international. Il fait du tort à tous les gens qui se réclament du fait d'être musulmans. Et donc aujourd'hui, il est important qu'il y ait des gens sur le territoire français qui dénoncent ces ignobles politiques, ces politiques criminelles. Voilà. Et donc, en plus, je suis anarchiste anti-militariste. Donc, on ne pourra pas me dire que je veux venir traiter euh, ce, ce pays, cette dictature constitutionnelle, autrement que comme elle le mérite. Et donc n'oublions pas non plus qu'en juillet 2015, Amine Mansouri est graphiquement blessé gravement au bas ventre par le tir de flashball d'un policier à Argenteuil. Et donc le 14 juillet, un jeune musulman qui joue avec ses amis dans un parc, on lui tire au flashball dans le bas-ventre. Ouais, et ce ouais, sont ouais. ses copains qui le traînent sur 500 mètres chez ses parents. Qui le C'est son père qui est travailleur social, qui prend plus, sa voiture et, et qui va à l'hôpital. Qui va à l'hôpital. Il va à l'hôpital et les gens à l'hôpital après trois heures d'opération lui disent « Monsieur, heureusement que vous avez fait vite, sinon votre fils serait mort d'une hémorragie interne. » Et qu'a fait le gouvernement français en juillet 2015 il a interdit les flashballs Pourquoi Parce qu'il savait que maintenant, il allait autoriser les LBD40 qui sont plus puissants et plus mortels que les flashballs. Et donc gouvernement d'hypocrite au service des marchands d'armes et qui tue la jeunesse Et ce crime fait par un policier a été complètement impuni Il n'y a eu aucune sanction vis-à-vis -vis de ce policier qui a tiré gratuitement sur Amine mansouris à Argenteuil le 14 juillet 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé trois mois après l'assassinat de Rémi Fraisse Eh bien, il y a eu les horribles attentats, les horribles attentats de Charlie Hebdo. Les horribles attentats de Charlie Hebdo, financés par qui Par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, par les Émirats Arabes Unis, par les amis du président Macron. Voilà. Et donc aujourd'hui, arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de fustiger la jeunesse. Arrêtons de fustiger toutes les personnes parce oui, qu'elles viennent, qu viennent de l'étranger, c'est un gouvernement raciste qui protège des crimes racistes d'une police raciste. N'oublions pas qu'une semaine avant la tuerie de Charlie Hebdo, le syndicat de police alliance, syndicat d'extrême droite, a exigé par tract le retrait de la protection du journal. Il l'a obtenu, il l'a obtenu. Donc, si ce commando est arrivé à tuer, les gens dans la rédaction de Charlie Hebdo, c'est parce qu'on avait retiré une protection policière complète à ce journal. Une semaine avant, sur la demande d'un syndicat d'extrême droite, qui a exigé que le syndicat en soit dissous Monsieur Ruffin, monsieur Mélenchon, non, non, parce que ces crapules-là aussi sont néocolonialistes. Ils sont là, c'est la gauche du petit français bien blanc Voilà, c'est la gauche du petit français qui n'en a rien à foutre d'avoir mis sous tutelle des pays entiers d'Afrique et d'Afrique du Nord. Ce petit français-là, il est tout content de vivre les deux fesses dans le coton. Voilà, il est tout content de pouvoir tenir en respect les minorités dans un respect terroriste, dans un respect violent. Cette violence, combien de temps est-ce qu'on va la subir On en a marre, on en a marre. Et on entend les médias, ah les black blocs, les black blocs, alors on va faire une loi, on va faire une loi contre les casseurs, les casseurs, mais quelqu'un qui casse la vitrine d'une banque et quelqu'un qui découpe en morceaux un journaliste. Est-ce que vous ne voyez pas là une sacrée différence, bordel de merde et ce sont les gens qui sont complices de ceux qui découpent les journalistes en morceaux qui vont nous expliquer aujourd'hui qu'il faut une loi contre les casseurs. C'est ignoble. Ces gens-là sont ignobles. C'est une ignominie. Et je suis très content d'être là ce soir pour la dénoncer. Quatre ans, quatre ans que Rémi Fraisse a été assassiné sur la ZAD de Sivince. Et qu'est-ce qui se passe à Strasbourg Il y a des gens qui essaient d'éviter qu'on coupe les arbres parce que Vinci... Eh bien Vinci a décidé de faire un contournement routier. La bagnole, la route, le pétrole. On va pleurer, le pétrole va augmenter. Mais qui produit le pétrole Qui vend le pétrole Les amis de la France. Les alliés de la France. Qui prélève des taxes sur le pétrole Les gouvernements français de l'unique Vème République. Qui aujourd'hui Essaie de dénoncer cet état de fait. Pas grand monde. Eh bien, on en était à 2015, c'est-à-dire deux ans plus tard, deux ans après l'assassinat la, de Rémi Fraisse. Et moi, je disais à propos justement de, du fait que la mine, que, que mine Mansourie avait failli crever d'être tirée avec un, avec un flashball, je disais. Ce criminel en fumage estival institutionnel ne satisfera que les lecteurs de prompteurs des médias potiches au service exclusif des fabricants et marchands d'armes, les véritables maîtres des terres auxquels nous appartenons toutes et tous. Et oui, effectivement, les médias sont possédés à 80% par les marchands d'armes. Et donc, qui possède les marchands d'armes Eh bien, 5 à 20% des actions de tous les marchands d'armes appartiennent au Qatar, aux Émirats Unis et à l'Arabie Saoudite. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, toute voix qui contestera le pouvoir de ces pétro-monarchies eh bien, ne sera pas bien vue en France. Maintenant, il y a deux ans, donc en octobre 2016, voilà ce que j'écrivais. Ni oubli, ni haine, justice pour Rémi Fraisse. Et je pourrais dire la même chose, ni oubli, ni haine, justice pour Adama Traoré. Ah. Et je pourrais dire la même chose, ni justice, ni haine, justice pour la Mindiang. Et je pourrais passer tout le reste de l'émission à citer tous les gens qui sont tués par oui, des gendarmes ou des, des policiers. policiers. Alors, je rajoutais, ne laissons pas nos enfants mourir, Il -il et nos amis croupir en prison, et surtout... Continuons à l'ouvrir en grand. Et quand je dis mes amis croupir en prison, bah cette fois-ci, j'ai un ami, qui croupit à nouveau en hôpital psychiatrique. Alors ce type, non, il n'a pas frappé un homme désarmé à terre. Il n'a pas découpé un journaliste en morceaux. Non, ce mec, il a dégonflé les pneus de camions vibrateurs qui pour le groupe total font des forages de prospection dans le sud des Arnes. Ce mec, il s'est mis devant des engins de chantier pour éviter que des arbres soient coupés sur la ZAD d'Oloron pour éviter que les camions continuent de traverser la vallée d'Arst pour le grand bien du commerce et des emplois. Les emplois de l'esclavage salarié, les emplois des marchands d'armes, qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. Et bien maintenant, il y a un an, 2017, on approche petit à petit d'aujourd'hui, et c'est important. J'écrivais « Rémi Fraisse fait partie des vivants qui ne sont plus. » Son seul avantage, c'est de ne plus subir les conséquences des criminels manigances, des morts qui ne sont rien, rien que des ministres d'État d'urgence, d'une transition antidémocratique vers le non-droit des plus forts. Comme ma jeune sœur Catherine, il est définitivement sorti du nucléaire, violemment expulsé, d'un monde contaminé à cœur. Effectivement, ce monde est contaminé à cœur, à cœur, totalement. Contaminé non seulement par les plastiques, contaminé par les radionuclides, contaminé par les pesticides, mais contaminé par l'abominable esprit du fascisme et du racisme. Non mais après, tu peux parler en direct, c'est une émission anarchiste, tu prends le micro, tu parles, on est là pour ça. Euh, attends, attends, vas-y, parle un petit peu, je Voilà, euh... ok. Donc, dès que tu veux, tu viens et tu prends le micro. Donc, pour moi, c'est très important et c'est pour ça que je suis très content d'avoir euh, Pierre Mérèchevki qui est venu. Pierre, viens. Euh, Oh, j ai, j ai, tout à l'heure j'ai dit qu'on était un petit peu dans la même configuration pour les six de Fukushima tu te rappelles On n'était que trois pelés de tendus à tenir la banderole pour exiger l'arrêt immédiat définitif et inconditionnel de, de toutes les activités nucléaires et aujourd'hui tu remarques qu'il y a une grande absence de tous les ténors politiques par rapport quand même à un événement qui vient modifier fondamentalement euh, le rapport du citoyen par rapport à une république qu'on veut nous faire croire démocratique et là on constate qu'un jeune se fait assassiner par un militaire et que ben, sur le coup oui on accuse le coup parce qu'il faut encadrer tout ça mais qu'aujourd'hui d'une certaine manière le fait simplement de ne plus célébrer euh, cette mort c'est un petit peu rentrer dans une normalisation euh, de cet état de fait j'aimerais juste que tu nous donnes ton avis par rapport à ça euh, la célébration, je, je pense qu'il y en a eu une quand même il y a 15 jours à Stalingrad, parce qu'il y a pas qui personnes qui sont arrêtées, là C'était le groupe La Horde, je ne euh, sais plus comment il s'appelle, La Horde, enfin, bon, peu importe le nom. Donc il y a une célébration il y a 15 jours, enfin bon, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, tu peux te surprendre. Hein. Et puis les ténors politiques, ils ne viennent pas, nous, je m'en fous, hein. les ténors, ça n'existe pas. Hein. Je te une seule conversation, ouais. mais il n'y a plus de ténors politiques, ça n'existe plus, le, euh, le logiciel a changé et il n'y a plus de, de comité central et de gens qui décident quelque chose. Déjà, déjà à l'époque, ça n'existait pas beaucoup, parce qu'il n'y euh, a pas de décision, quoi. les gens prennent des décisions en fonction de leur, de leur enfance, de leur état du moment, mais là, il y a, y a le logiciel changé, il n'y a plus de ténor politique, on voilà. est, est dans un nouveau monde. Mais ça va hein. pas tu peux rester dans l'ancien bon, monde, que qu'un pas, mais moi, c'est ce que je ressens, l'absence de ténor politique, bah non, il n'y a plus... C'est tant mieux ni tant pis, ça n'existe plus. Moi je dis c'est tant mieux parce que moi j'ai pas du tout apprécié la récupération sur les 7 ans de Fukushima par euh, celui que j'appelle l'ignoble Jean-Luc Mélenchon qui est venu nous parler de la sortie du nucléaire en 25 ans et de l'éolien offshore industriel comme, euh, comme celui-ci. Voilà donc euh, euh, moi l'absence de ce que j'appelle les ténors, mais c'est comme la vase, cest euh, euh, le fasciste se dépose au fond et quand tu marches euh, dans, dans, dans, dans une zone. Euh, D'eau, et eh bien tu as les pieds qui s'enfoncent dans la vase. Donc c'est pas du tout que je leur reconnais euh, euh, ni, ni de qualité ni de défaut, mais je reconnais juste leur existence. Ah ils n'existent plus. Ah, il plus comme Forisson. C'est-à-dire est-ce euh... que tu penses comme certains que la mort de Forisson, il faut dire, bah, Forisson n'a jamais existé de la même manière que Forisson disait les grandes concentrations n'ont jamais existé. Euh... Ben oui, c'est c'est pas, pas, pas, pas le problème de, de Forisson. C'est le problème que quelqu'un a nié les, les chambres à gaz. Après, que ce soit un monsieur Forisson un monsieur pas Forisson, ça, ça m'est relativement indifférent. Justement, le, le cas de Forisson, il n'a pas fait une organisation, il n'a pas fait un comité central. Il a diffusé euh, des propos, c'est ignoble d'ailleurs. Ignoble, hein. oui. Mais ce n'est pas fait un comité central qu'il a diffusé, justement, c'est ce que je te dis. Donc il n'y a, a, a plus de… je, je te répète, je ne sais pas quoi as... Enfin, chacun a sa vision, hein, mais Mélenchon, non, mais... je ne pas n'existe pas. Pourquoi il y a de Mélenchon On même pas de qui tu parle. Mais est-ce veux... que tu ne penses pas qu'il y a ouais. du négationnisme justement ce soir par rapport à Rémi Fraisse À la limite, je pourrais te dire mais Rémi Fraisse, qui est Rémi Fraisse De bah, toute façon, ce qui concerne Rémi Fraisse, il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est très bien comme ça, sa mémoire reste vivante, mais ça, ça n'apporterait rien de plus à Rémi Fraisse et à notre cause que le journal télé en parle, au contraire. Si, si le journal télévisé en parlait, ou si ce que tu appelles des ténors, enfin, je vois pas trop qui sait, en parlait, au contraire, ça serait, ça serait dommage, parce que dans ce cas-là, ça deviendrait quelque chose de banal et d'intéressant. C'est justement parce que les médias euh, ne parlent pas de Rémi Fresse que le message reste et qu'on peut en parler. Si, si c'était répercuté par ce que tu appelles les ténors et les Médias, bah, il n'y aurait plus de la mi-face. Moi je suis très content que tu nous donnes ton point de vue euh, d'anti-ténor, parce que pour non, moi. c'est même pas un point de vue d'anti-ténor, c'est qu'il n'y a, a plus de ténor. C'est pas de de déformer ce que je dis, mais quand tu veux déformer ce que je dis, c'est pas grave. C'est pas du tout ça que j'ai dit, j'ai dit qu'on avait changé le logiciel, que la, la gauche, qui est des années 70, elle n'existe plus, et, et c'est très bien. C'est une bonne chose. Voilà, mais, mais il faut peut-être se mettre. Tu n'es pas pensé de te le mettre au bout du jour, hein. Mais penser que maintenant il y a des organisations politiques avec des dirigeants qui dirigent quelque chose, c'est une approfondivision. Il y a, tu vois, par exemple, Macron, bah, non. moi j'avais compris que le plan anti-pauvreté, il avait claironné qu'il fallait que tous les RSA, tous les gens qui soient RSA cherchent du boulot, c'est ce qu'il avait dit. Et eh bien à mon avis c'est ce qu'il pense. Alors dans, dans, dans ma fantasmagorie, je n'ai pas de peur de ce que je avance. Hein. Je pense qu'il a dû dire voilà à un conseil tous les gens qui ont RSA, s'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont plus de RSA. Bon alors ils ont dit d'accord. Et après il a convoqué les, les services pour appliquer cette règle. Donc, Peut-être le directeur de la CAF, je ne sais pas exactement. Et eh bien qui lui ont dit oui on est d'accord, bon on a compris, les gens qui n'ont pas de boulot n'ont pas de RSA. Et qu'est-ce qu'on fait Ah ben on ne peut pas. C'est ça qui est passionnant. La décision que vous prenez, on n'a pas à la commenter. Nous, on est des fonctionnaires. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer. Euh, moi, j'ai reçu ah, ben ma pas. redevance télé. Donc, je, je tiens à, à dire que j'ai jamais eu de télé. Je ne tiens pas à en avoir. Parce que justement, avec mes amis, là, ça, ça c'est la 63e émission, donc on a fait 63 heures de programme en français. On ne réclame pas un sou à cet inique état de merde dont on n'a rien à foutre, vu qu'on est anarchiste, mais qu'on ne donnera pas un sou. Moi, il n'est pas question que je paye 139 euros pour financer la propagande d'un système inique. On ne bah, la donne pas, de toute façon, en RSA, tu n'es pas censé la payer. Ça, pour les gens, ça, ça, ça, ça, ça. Et ils ont coupé des arbres pour m'envoyer une, une feuille avec marqué « Trésor public » dessus et 139 euros, alors qu'ils savent très bien que je suis au RSA, parce que je suis quelqu'un euh, sans expérience, euh, incompétent et, euh, et assez stupide, il faut le reconnaître. Je oui, ne pas. Non, non, mais ce n'est pas, la... pas la question. Maintenant, c'est vrai que pour les gens, pour certaines personnes, dans certains esprits, face à un malaise, c'est plus, euh, on est tenté tous de trouver un responsable. Alors, on soit un euh, c'est souvent la femme qui est responsable. Enfin, Ça soit, est, un, bon, moi non, je, je, je, je, tape, plus... je tape autant sur Marine que sur Jean-Luc. Ouais, ouais. Non, non, c'est-à-dire les, les gens, bah, parfois face à des difficultés dans la vie, euh, ou ouais, à bah, une mort, quelque chose, ou une manque d'argent, euh, on est tenté de, de trouver un responsable à son malaise. Alors, je te le répète, soit on dit, le malaise vient d'un Mélenchon. Alors généralement, les gens disent en fait je vais mal parce que ma femme m'a quitté. Il y, a, il y a le concept Mélenchon, il y a le concept femme et puis il y a le concept bien sûr étranger aux juifs. Voilà, les gens, pas, certaines personnes, face à leurs inquiétudes, pour la cerner, disent bah, en fait je vais mal à cause de Voilà, donc ils ont euh, une cible, le Mélenchon, ce que tu veux, le juif, la femme. Voilà l'étranger, ce qu'on veut, et ça permet comme ça d'en de, faire une affaire personnelle qui, qui interdit en fait toute union, toute lutte, parce qu'à partir du moment où on a désigné un ennemi, il bah, n'y a, a plus besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de faire des choses en collectif, il suffit de d'éliminer l'ennemi et tout ira bien. C'est ce qu'a fait Lordon dans un, dans un article, là, récemment, où, où cet ignoble Lordon s'est permis de dire, en fin de compte, qu'il y avait des, des mauvais gars, euh, il fallait leur passer sur le corps. Et donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui euh, qu'il y ait des gens qui mettent du bois dans, dans le fourneau de la guerre civile à venir. Euh, c'est quoi le mauvais gars Effectivement, c'est quoi C'est le juif C'est le musulman Non, non, mais le mauvais gars, c'est toi qui en parle quoi... Non, mais c'est Lordon qui l'a écrit. Euh... alors Lordon, je ne pas le temps de parler leur nom, de... Il a dit que par rapport au climat, si on ne voulait pas tous griller, il allait falloir voir passer sur le corps de certains gars. Et donc je trouve ça assez euh, abominable comme propos. Moi justement, je ne personnifie pas, pour moi j'en ai rien à foutre de Mélenchon. Moi ce que je constate, c'est que actuellement, tous les, tous les collaborateurs de la Ve République s'embrassent sur le cul parce que ils sont là, ils considèrent que leur immunité parlementaire, alors qu'ils ont été élus par moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral, est quelque chose de sacré euh, et dynamovible qu'il s'agit de la démocratie, de la démocratie qui est en jeu. Et moi, je trouve pas du tout qu'il s'agisse du fait que la démocratie soit en jeu. Moi, quand je vois Rémi Fraisse tuer, pour moi, oui, la, la démocratie est en jeu. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et à partir du moment où tu tues un, un membre du peuple, effectivement, c'est contre le pouvoir du peuple, c'est la, hein, la pire chose que tu puisses faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah donc, si ça fait un riche, tu aurais pas été de tuer Non, non, non, non, non du tout, du tout. tout. Non, non, un, un, un riche fait partie un, du peuple ah, aussi. Fait Bon. Bah non, tu, tu vois, tu, ce qui est intéressant, c'est que tu me fais ce que je t'ai fait. Ah, non, non, bah, c'est pour la question. Non, de mais c'est mais... très bien. Mais, mais... Si tu veux, je trouve ça dommage de, voilà, de, de, de t'expliquer le monde de, par des complots, par des gens qui... Voilà, moi je n'explique pas le monde par des complots ce que tu as. Non, non, non, ce non, non, non. Du tout, non, non. Tu viens de dire déjà, Après, C'est euh, moi, euh, moi. Oui, pardon, oui. Je après. Oui. oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. sûr. Oui. Non, pourquoi oui. J'ai travaillé pour les sur du travail, qui perdent les hôtels. Et qui l'ont ça fait à peu près des 7 mois. 7 mois que tu dors dehors. Il travaille tout le temps dans... Moi j'ai un contrat d'un an, il commence le mois de mars, et maintenant il eh, va faire le mois d'octobre, ça fait août mois. Il attendra un chambre pour dormir tranquille. Il ne faut pas travailler tout le temps fatigué. C'est fatigué pour travailler. Il dit même mon, mon patron, si je vais arrêter la lit, tu arrêtes pas pour faire un contrat, c'est contrat. Je respecte mon contrat, mais on pas bon pour essayer comment je vais travailler. Je n'ai pas les. De... Tu es à la rue Dans la rue, c'est difficile de travailler. Après, j'ai dit l'émission et pour être retard, même que j'ai un retard, les bousses et les social sociaux, de oui. temps en temps, me de temps en temps, pas. Et... De temps en temps, elle prend les gens qui sont âgés. Moi, ces gens elle dit ne pas moi. Je veux dire, non, j'ai besoin de travailler. Elle a non, comme tu travailles, tu peux payer. Moi, j'ai comment je vais payer dans un hôtel J'ai gagne quelques. du travail assertion, je ne gagne pas plus. Et j'y touche un petit l'argent. 250 euros des de petits chômages, non, non, non, non, pas petits, désolé. Les, les papiers du sommage eh, impriment. de 250 euros. Mais ça ne marche pas. Moi, je suis tout seul. Après, je ne connais pas personne ici. Même que mes idées, c'est de un jour à l'OMAGU. Actuellement, en fait, de compte, dans la situation de beaucoup de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que tu travailles, mais travaille, tu n'as euh... pas suffisamment de. ton travail ne te donne pas les moyens de ouais. vivre décemment. Ouais. Donc tu, tu te retrouves à la rue. Et on, ouais. a, on a un ami qui vient euh, tous les jeudis assez souvent nous aider. Il est aussi euh, à la rue. Ouais. Euh, et effectivement, il y a de plus en plus de gens dans ces situations. Et là, actuellement, ils veulent criminaliser euh, les, gens les, les plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils veulent revenir sur la loi de 1947. Euh, par rapport à euh, 1971. Voilà, euh, ils veulent descendre la, la, la majorité à 16 ans pour pouvoir en fin de compte embastiller et mettre en prison euh, les jeunes qui seraient un peu révoltés d'être comme toi dans des situations de précarité euh, totale. Oui, moi voilà. j'ai travaillé pour insertion avec Pôle emploi et avec normalement c'est. C'est qui quand même c'est qui, il Avec Pôle emploi Non, il vole, c'est qui, il Il. As dit, as dit, il vole criminaliser, c'est qui, il le, le gouvernement, je vais, je vais t'en parler, c'est Eric Ciotti. C'est un, un caisseur à l'Assemblée nationale qui a, qui, a, qui a dit ça. Donc, euh, on, on, on peut en parler. Donc, le seul responsable, c'est Eric Ciotti. Du Avec tout, quoi. du tout. Non, non, parce qu'il parce que il, il porte la parole, justement, d'une assemblée... Euh, qui n'a pas dissous qui n'a la... pas l'association d'amitié oui, France-Arabie Saoudite. Là, non, mais l'Assemblée t'a dit qu'elle avait été élue à titre par 20% des gens, mais elle laisse parler, non, monsieur. Non, par, par moins de 40%. Oh, bah, donc, il ne représente rien. A... Mais non, il représente... Oui. Et, et normalement, j'ai touché un petit... l'argent, un petit recours, c'est 250 euros, et ça fait, normalement, et plus des sans-jeudi, il ne faut pas travailler pour les fatigues. Et donc, si, si tu avais un message, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, si tu avais un message à faire passer par rapport à ta situation, ce serait lequel euh... pour, pour tous les gens qui sont dans ta situation. Parce que la société n'offre aucune solution par rapport à, à, aux problèmes que tu, que tu évoques. C'est-à-dire le fait de travailler, mais de ne pas avoir les moyens de vivre décemment. Non, il est c'est. Qui... Travailler, avec une mais avec un infiltration mais on. Bah oui, mais. Et futur, comme ça. Et actuellement, ils font en sorte de, de faire. Actuellement, le gouvernement, enfin les gouvernements, font en sorte que la situation des gens qui travaillent ne s'améliore pas. Parce que c'est le capital qui touche euh, la majorité des profits généré par le travail, et le travailleur, lui, touche la portion congrue. Et donc, c'est pour ça que le MEDEF, euh, donc le syndicat des grands patrons, c'est le syndicat des entreprises qui sont cotées en bourse, et ces gens-là, eux, ils ne pensent que profit. Et donc, l'emploi, tous les employés, comme toi, comme moi, comme tous les gens qui travaillent, pour eux, c'est des variables d'ajustement. Et s'ils veulent faire plus de profit, eh bien, ils licencient. Et c'est pour ça que le chômage, contrairement à ce que les gens pensent, le chômage, c'est le système qui le crée. Le système a intérêt à ce qu'il y ait du chômage pour, pour qu'il y ait justement des travailleurs peu payés, mal payés ou même pas payés du tout. Voilà, donc c'est un, un système de, de vol. Donc, on a parlé tout à l'heure du syndicat de police Alliance qui n'a jamais été dénoncé, donc un syndicat d'extrême droite, du rôle des, de nos psychopathes, des psychopathes alliés saoudiens des gouvernements de la 5 république et de la constitution di dictatoriale de la 5 république française qu'on subit depuis plus de 60 ans On et donc tu as eu à 47 ans ben bah moi j'en ai 58 donc euh, moi je suis né comme toi ouais. sous l'unique euh, constitution dictatoriale de la 5 république comme toi j'ai pas pu participer au référendum qui est qui est, qui a été euh, organisé dans le cadre d'un chantage au coup d'État. Donc euh, voilà, normalement, une décision qui est prise euh, sous la contrainte... Euh, Et au mois doute, tu n'étais pas pour l'Algérie française, non Du tout, du tout. Je n'étais pas du tout pour l'Algérie française, contrairement à Pierre Ravi euh, qui, à cette époque-là, criait euh, « Vive l'Algérie française », non. Je, moi, je te dis, franchement, je ne suis même pas français. Donc, quand on voit l'assassinat de Rémi Fraisse, et l'immonde boucherie terroriste perpétrée sur le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, en Turquie, sur ordre de Mohamed Salman al-Saoud, eh bien, Eric se dit, dont j'ai parlé tout à l'heure, questeur à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il qu a dit ce brave euh, garçon Eh bien, ce brave garçon, il a trouvé le moyen, dans les médias, de défendre les abominables ventes d'armes françaises au nom de l'excellence et de la puissance militaire de l'État-nation. Donc on voit bien, ces gens-là, leur religion, c'est l'État-nation. Euh, c'est pas le peuple. Les peuples, ils en ont rien à faire. C'est l'État-nation. Donc tu peux eux, faire un petit coucou à Manu, il vient de nous rejoindre, il est en ligne. Salut Manu. Donc eux, ils en ont rien à foutre. T'es algérien Eux, ils sont pour l'État-nation algérien. T'es français Eux, ils sont pour l'État-nation français. Ils en ont rien à foutre. Que, que tu sois né en Algérie ou que tu sois né en France. C'est le dernier de leurs problèmes. Eux, ils sont pour l'État-nation. Et ils se sentent représentants de tout ça, ils se sentent investis. Et donc, l'économie et les emplois priment sur tous les concepts obsolètes, euh, voire traîtres, euh, que sont le respect des droits humains, ou le simple respect de la vie. Donc on se retrouve exactement dans la même situation que dans les années 30 ou 40, c'est-à-dire que tu, tu es communiste, tu es juif, euh, euh, tu, tu es rome, pour, pour tu es pauvre, pour pour pour et ben voilà, mais peu importe, de toute manière, bon tout, dire. Tout, tout sera prétexte à te criminaliser, c'est-à-dire qu'il faut bien voir, le juif, on le met pas dans un camp de concentration parce qu'il est juif, on le met dans un camp de concentration parce que c'est le moyen d'en faire un bouc émissaire. C'est-à-dire que pour ces gens-là, il faut orienter la haine, c'est ce que disait un petit peu Pierre, il faut orienter les gens vers des boucs émissaires. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est le musulman, mais effectivement, dans les années 30-40, c'était le juif, mais on est exactement dans la même situation, ou c'est l'étranger, ou c'est l'étranger. Et chaque État-nation désigne le danger, c'est celui qui n'appartient pas à l'État-nation. Donc pour, pour celui qui défend l'État-nation français, le danger c'est le non-français, voilà. Et à l'époque euh, où on persécutait les juifs, si le juif était français, eh bien on, on savait expliquer que non, un juif ne pouvait pas être français. Et donc à chaque fois, c'est le même discours qui est employé, c'est-à-dire qu'il y a le rejet de l'autre. Et donc le glyphosate il est bon pour l'emploi, le nucléaire il est bon pour l'emploi, le monde de la bagnole, il est bon pour l'emploi, euh, mais tout ça, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'État-nation. Donc, bouffe du glyphosate, euh, consomme des bagnoles, euh, bouffe du nucléaire, parce que c'est bon pour l'État-nation. Par contre, le travail salarié qui est générateur de profits assassins, c'est-à-dire que si moi je suis tourneur et je vais fabriquer des obus qui vont bombarder le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, je fais mon travail salarié, hein. il est générateur de profits assassins, eh bien, il est bon pour le peuple Ah non, il est bon pour l'État-nation Et on voit bien que les intérêts des États-nations sont antinomiques avec les intérêts des peuples. Et tous les Français qui se moquaient des Algériens, « Ah, vous avez bouté Flica, Ah, bande d'Algériens, ils ont bouté Flica, Les bouffons !» Voilà. Eh bien, les Français sont des bouffons parce qu'aujourd'hui, ils ont Macron, comme, comme les Algériens ont Bouteflika cest ils n'en veulent pas les Algériens de Bouteflika Mais si, on en veut, ça. non. Ils n'en veulent que s'ils si, si se revendiquent algériens. Mais quand tu te revendiques en tant qu'être humain, tu n'en as rien à foutre de Macron et de Bouteflika flicard. oui, non, non, attends, on n'en a rien à foutre de Macron et de goûter flicard. Oui C'est notre président, c'est pas le code, mon gars. Donc. Mais Macron n'est pas, ma, pas mon président, Macron, maintenant, Macron est le président de la 5 république Mais Macron est le président de la 5ème république je Tout respecte, madame, monsieur, voilà. on ah, est, est là bon. pour faire euh, enchanté, voilà, je m'appelle Fred, je suis parti, chinoise, ah, euh, m'arrive bon chinois, protestante tout respect. tout respect. mais là, ça sert à rien, on est sur la base de paix. Il y a beaucoup de gens le battaflon, qui ont, ont péri pour nous, voilà. pas ils ne sont pas sûr. Ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés, c'est complètement différent. Bataclan, que ça soit hyper cachère. Oui. Moi j'ai perdu ma femme, j'étais marié, tu vois ma femme Et j'ai pas de femme. Oui voilà. Oui, mais ah, ces voilà. gens-là ont été assassinés. S'il si y en a qui font la guerre, moi je fais de l'armée, je montre oui. oui. pas médaille. C'est quoi C'est quoi C'est une médaille. Tu vois Tu là Tu ouais, pour ouais. là c'est pas... pas en criant ou je sais qu'il y a trop de violence. Moi je suis, je suis compatis. Voilà. Merci. Mais y la, la violence, il n'y en a pas trop. Il y a la violence. La violence engendre la violence. Oui, bien sûr. Exactement. La violence engendre la violence. Exactement. Moi je, voilà. je, je jeûne depuis là, 2002 tous les ans 4 jours à l'eau, En buvant que de l'eau. suis né en entre... 1967. Oui. En enfin, novembre. Moi je suis né le 1er février 1960. Ouais. Et vous savez. Il y et pour l'Asie, regardez, là on a fêté les 40 ans. Les 40 ans de quoi de... Euh, Paris Store. Paris Store, un, un magasin et qui là, vend des produits asiatiques. Oui, mais moi je ne suis pas un raciste. C'est-à-dire, tous les pays, que c'est souvent euh, le Koweït, que ce soit n'importe où, il y a des gens qui crèvent de faim et que nous, on est en train de se battre gratuitement pour rien. On, se bat pas on a se besoin vous savez, là, moi je, me bats pas. moi, je respecte Coluche, Brigitte Bardot. Là, là je suis avec mon fils. Là, il est là, avec une armée. Mais si tout le monde donnerait un petit peu de soin, moi, je ferais ça, Tu me dis, pourquoi euh, la souffrance, elle est gratuite Si tout le monde mettrait, ça soit même 10 centimes, 20 centimes, après, on arrive à cacher. Est-ce que vous pensez qu'on peut guérir les maux que provoque l'argent avec de l'argent Non. Non non, parce que l'argent, il fait du bien, mais il ne pas. Parce que un riche, est-ce que vous croyez qu'un riche, il va arriver à... Vous savez, on est tous à la même enseigne. On ne devient pas riche en partageant, oui. merci frère. Ça, j'en suis certain. partage partage. Je vous montre ma carte Nous, on se bat. Pourquoi On se bat. c'est pas qu'on se dessus. On se respecte. Moi je lutte, moi je combats pas, parce que j'estime qu'il y a quelqu'un, un certain Adolf Hitler qui a écrit mon combat, Mein Kampf, et moi je... Adolf Hitler c'est quoi Adolf Hitler c'est un nationaliste qui a fait partie des résistants pendant l'occupation de la Roue. Il y a combien de juifs qui ont été tués Il y a plus de 6 millions de juifs qui se sont passés dans les camps de discrimination. Que ce soit un ou le oui moi j'ai été visité. Voilà. Alors, quand on voit e ING, quand on parle en latin, e ING c'est dire Jésus de Nazareth 3 juif. Vous voyez, je suis parti d'une église chinoise protestante. Voilà. Et nous, on envoie des containers dans les pays où il y a le tsunami. Voilà. On s'entraide. Mais au moins, les gamins, les gamins, ils ont un manger. C'est là où on est des combattants. Exactement. Pas en parlant bêtement, pour rien dire. Ben moi, Quelque je ne parle, parle pas bêtement pour euh, non, rien non, dire. Je ne vous pas. Hein. Non, ce que j'essaie de dire, je, c'est qu'il n'y a rien à attendre des États-nations, ni des armées, parce que les, les armées elles-mêmes, euh, elles, elles se retranchent, comme au moment du procès de Tokyo et de Nuremberg, exact. derrière l'obéissance. Et ouais. donc, qui donne des ordres criminels à ces gens Parce que ce gendarme qui a abattu Rémi Fraisse... Euh, ouais, toi, toi, en 2014, il l'a il fait, fait sur ordre. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti euh, avec un fusil lance-grenade et il n'a pas exact. tiré s'il avait parçu le un ordre. Exactement. Donc les policiers, les gendarmes obéissent fait, à des ordres. Et, les ordres, ordres. et les ordres en France sont donnés par le préfet. Et le préfet qui donne des ordres et qui a le droit de vie ou de mort sur les populations est une personne qui n'est pas élue qui n'est pas élu. C'est c'est une personne qui n'est pas élu. Donc on peut dire que les élus aujourd'hui sont totalement non représentatifs parce qu'ils représentent pour les députés notamment moins de quatre électeurs sur 10 du corps électoral. Mais exact. en ce qui concerne les préfets, ils ont toujours été totalement non représentatifs puisqu'ils sont férineau. nommés dans le par le président de, de la République de dans le cadre de l'inique dictature constitutionnelle de la voilà. 5e République. Et, Et donc aujourd'hui, au FMI, Fonds monétaire international, oui. c'était mais euh... la Banque mondiale, le FMI, participe de, de, de tout. Les Strohscan, et après, c'est Ce des organisations intergouvernementales. Et donc, il n'y a rien à attendre retraite, de bon. Qu'est-ce qui. La retraite. Nous, moi, j'ai travaillé 50 boules. J'ai 51 ans. Mais je n'ai pas travaillé 51 ans. Mais il faut s'occuper. C'est bien faire de l'argent. La défense, les belles tours qui ne servent à rien du tout, que c'est moche comme un des poux. Mais quand on voit des personnes âgées qui sont dans les banlieues il y a comment ça Paul, euh, l'eau, on, on, on, on, on, on, on, bon. bah on va vite à manger. Voilà. Ah bah, bah, moi je dis uh, qu'il habite à rue de la Roquette, uh, Manuel Vasse. Moi bah, j'ai trouvé ça par lui. Voilà, ouais. en tant que uh, moi, a été mi ministère. Mais là qu'on voit toute la pauvreté qu'il y a en France et que nous, en tant que Français, soit n'importe quelle origine. Et quand on doit. Oui, et que ce soit l'origine, c'est la pauvreté le problème, c'est pas Voilà, exact. <rire> et qu'on va demander, soit rue sur melin dans le 20e, qu'on a une machine avec l'empale, moi je suis papa, j'ai été marié 28 ans, j'ai perdu ma femme. Et quand on va à sur c'est quoi On me laisse crever, on parle pour les gens. Oui. ça les flammes en rose. Pourquoi elles sont roses parce Ils parce mangent des crevettes. Exactement, qui, qui, qui contiennent et du carotène, c'est ça qui les rend roses. Exactement. Moi, c'est pour ça, j'aime la campagne, j'aime la vie, j'aime les gens. Et si tout le monde s'entraide, voilà. Et, justement, nous, et Nicolas Hulot, j'aurais bien vu en prison. Oui, moi, ce que je, ce que, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas de président, je parce que, que c'est le problème de la 5 République, justement, c'est d'avoir institué en en son âme, un, un, un prince président qui peut gouverner par décret-loi et par ordonnance. Mais ce qu'il y qu'il y a les frontières aussi qu'il faut, parce que quand on voit, c'est bien d'ouvrir des frontières. Alors quand on regarde des émissions, que ça soit échappé belle, ça fait plaisir. On regarde, on voit qu'il y a une modernisation. Parce que là, la planète est en train de crever. Nous, on peut rien faire. La, la, la planète est en train de crever. C'est ce qu'on oui. nous raconte c'est ce qu'on nous raconte, ouais, cest que, qu'est-ce qui meurt C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, si c'est la plus grande disparition d'espèces vivantes de tous les temps, ouais. et eh bien toutes les périodes de réchauffement climatique sont des périodes d'explosion de biodiversité. Créateur, et, donc, Dieu. et donc actuellement, les industriels et les États-nations et les transnationales détruisent effectivement Je suis les, les fondements de la vie. Et c'est ouais. par rapport à ça, justement, les gens les qui voitures. résistent, les gens qui résistent comme Rémi Fraisse, euh, comme, comme mon ami exact. Eric Peteta qui résiste euh, à la déforestation. Oh, Au gaffe, tu vas toujours prendre feu. <rire> il y a des voisins, c'est a... normal qu'ils veulent dans les Landes. La forêt, euh... déjà, on est bourré d'avions. Euh... Les voitures, il y en a partout. Quand on sort, euh, en tant que. Euh, on marche à pied, non, on ne marche pas très les mêmes, bien sûr. Mais quand vous voyez que. Moi, j'ai adoré Coluche. Lui, il aurait dû être présent on en son âme, Seigneur. Alors, moi je président. suis un grand croyant, mais quand on voit les gens, il n'y a aucun effort. Les en on passe dessus, on va se écraser. Les douanes ils font quoi Moi j'ai été à l'Australie. Le trafic de drogue, c'est quoi Alors, On sort en être humain, et on va se faire bougier, Mais Vous savez, le trafic de drogue, il est essentiel à l'économie de la France, parce que comme la France vend des armes, et que... On fournit des armes à des pays qui sont en guerre. La seule ressource de de la drogue, de vendre de la drogue. De Là, de la une cigarette au C'est Trump. Mais ce pas Trump. Et Angela Merkel. Trump, Trump. Elle, elle Donald, a raison. Donald, il n'est pas pire que Vladimir. Donald, Il y a ce, Donald, ce sont, ce sont, il y a Mickey aussi. Ce sont des dictateurs. Ce sont des dictateurs, ce sont des C'est pire. Ce ça sont... veut dire, au lieu de faire la paix, ils font la guerre. Parce que moi, je dis, il y a eu deux guerres. Là, il y a la troisième qui peut se préparer, mais justement. On ne pas ça, il y a la première guerre mondiale, euh, euh, 14-18 et 39-45, et là c'est quoi, déjà, quand on voit les enfants, on a peur, on a peur qu'est-ce qui va arriver, ah, comment ils vont vivre, ils n'ont pas d'argent, c'est bien d'être papa, moi je suis papa, mon fils est vraiment voilà, Mais, euh, manger, on mange pour, pour vivre, on va vivre pour manger. Moi, effectivement, si on paraphrasait un petit peu M. Jourdain, il euh... faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Mais aujourd'hui, aujourd on veut créer un monde où justement, toute ta vie doit être le travail, toute ta vie doit être l'entreprise. Et moi, et personnellement, je suis anarchiste, je suis antimilitariste, donc je suis contre les états-nations. Et j'estime que ce qui fait du mal aujourd'hui à tous les hommes... Non, qui sème le vent, qui sème le vent, récolte, la, récolte tempête. la tempête, qui sème des fleurs la tendresse. C est, c est par rapport, On C'est par rapport à la mort de Rémi Fraisse qui a été abattu par un gendarme il y a 4 ans sur la ZAD de Sivin. Donc justement il s'opposait à la disparition, à la déforestation et à la disparition d'espèces endémiques sur une zone humide. Voilà. Et donc aujourd'hui les gens qui... qui Lutte les gens pour empêcher que des arbres soient coupés ouais. et, et pour bien. Euh, oui. le respect de la nature, ouais. eh bien, sont criminalisés. Je suis d'accord avec vous, monsieur. que les pauvres. Bon, je te dis une ouais. chose. Ça, c'est bien. Comme ça, c est, c est, c est, c est pas ça pas à la télé, c'est bien. D'abord, les gens, tout ce qu'ils paient, ah, l'espace vert, tout ce qu'ils défendent, ils sont fait des études de que les gens politiques en France, que ce soit dans les société mondiale. D'accord puisque les sociétés, là maintenant, elles défendent de quoi Elles défendent de la merde qu'il a, les Elles passent sur nous, sur les peuples. C'est ça Oui, bien sûr. Tout ce qu'il a en merde, ça soit un milliardaire, il jette n'importe qui, c'est tous les, les pays occidentaux, il jette dans les Méditerranées, n'importe sur les navires, ça on sait. Maintenant, regarde les temps, les quatre saisons, comment elles passent. Regardez qu'est-ce qu'elle passe sur les terres. Regardez là, les états unis qu'est-ce qu'ils sont passés Où tous, ils ferment la guerre, tu sais pourquoi Par le l'oseille. Exactement. Ou le main. maintenant. on est marre de deux ou de gauche dans le monde entier. Voilà. élevé les gens de l'écologie. Tu sais pourquoi Parce qu'ils sont fait des études mieux que Macron, que Sarkozy. Bien sûr. Ils oui, savent. Voilà les problèmes Elio. On ne regarde pas les médias. Je t'en te, voilà. Et effetti, effetti, voilà. Effectivement, c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens qui méprisent les la peuples nature. et qui exact. disent et qui disent les peuples c'est des cons, les peuples ah. ils ont parfaitement C'est nous les sociétés. C'est nous, oui, grâce à nous. nous. Et c'est nous qui savons, et, et aujourd'hui... Grâce à surtout les sociétés populaires dans le monde entier. n'importe quel en gouvernement elle peut jouer, il joue avec l'argent pour acheter les voix. Exactement, exactement. Voilà. C'est faut... ça, nous hommes Regarde, vous êtes vous. Il faut que tu Oui, oui et moi. Oui, oui. Nous sommes témoins de l'histoire des morts Bien sûr. T'as compris Bien nous, sûr. Nous, sommes, nous sommes témoins, témoins de l'histoire des morts. Qu'est-ce que tu as vu depuis continuer jusqu'à maintenant Qui la merde ça soit de droite ou de gauche, dans oui, le monde entier. Ça, ça soit Zara, des Arabes. Ça soit n'importe où. Les plus, les plus forts, ils mangent les, le, les verbes. Exactement. Voilà, c'est ça. Il le, a rien changé. Elle le a passée. Voilà, elle a, a changé. Une fois, révélation du, du monde entier, ce n'est pas des Tunisiens. Tu sais qu'est-ce qu qu du... que sont en fait les autres, les bâtards, les voleurs, dans le, le monde entier, n'importe quel gouvernement. Ils sont achetés les autres ou les médias. Ils mangent les révélations ils sont du monde entier. Parce que les populaires, on est mort. Exactement. Voilà. Tout ce qu'ils payent, toujours populaire. Les riches, n'ont pas de moustiques. Les rouges, rien, rien. Les pauvres ont toujours voilà. été. Eh S'il ben y, voilà. y en a un virus, les pas, pauvres, ils vont payer. Ce qui est, le le le pays. Le est la pays, les rires. Ce qui est, est, est le cours derrière les chefs. C'est le si voilà. Et donc, il faut que les pauvres oublient leur nationalité 3, pour créer on un va interpopulaire. Voilà. interpopulaire. On, va, voilà. on va les gagner parce qu'il oui. faut qu'on les vote. Même on vote dans le monde entier, toujours, ils trichent. Bien sûr, L'arnaqueur, qu'il n'aime pas la bien vie sûr. et la montre. C'est quand, tu joues, avec un tricheur, ce quand tu joues avec un tricheur, tu perds. Tu perds automatiquement, tu perds, voilà. C'est ça, je suis un témoin du monde, voilà qu ce qui s'est passé dans le monde entier. Et ben, je, en te remercie, en général, je te remercie parce que ton analyse est très bonne, effectivement. Ah, a... dans quand dans on joue à la table de tricheur, bien, on ne peut que perdre. Merde. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens bien qui disent perpétuellement... parle en général dans le monde entier parce que nous sommes 8 milliards. Sur terre. Je ne parle tôt, pas tôt, tôt, tôt, ni tôt. arabe, ni oui, orthodoxe, oui, oui, parce, non. Je parle dans être les sociétés. Être humain. À être humain. Ouais. Voilà. Tout ce que les bâtards qu'il fait, ça soit les jean textile, ça soit tout ce que les merdes, les elles vendent en Afrique, les textiles, où ils cherchent les monèvres les moins chers À Sri Lanka, tout ça, c'est une merde. Tu sais tout le tout ça, tout ce que le gouvernement. Dans le monde entier, tu sais pourquoi Parce que c'était volé. Bien sûr. Voilà. D'où vient l'argent L'argent c'est le travail. D'accord, frère. Donc, on, on voit bien, aujourd'hui on a des, des... des, des, des oligarques qui voilà. sont de ah, véritables voyous. C'est la vérité. Et, et, et, et même des psychopathes. Ça petite bougie, te plaît. Je te remercie. Donc, dans un monde qui, qui est dirigé par des psychopathes contre les peuples, contre la vie des peuples, contre les pauvres, les pauvres criminalisés, les, les, les peuples dont on n'a strictement rien à foutre de ce qu'ils veulent, tous les peuples veulent la paix. Tous les peuples veulent vivre en paix. C'est ça la révolution dans on le fait monde entier contre Ouh. les bâtards. Tout ce que le gouvernement, non. tout ce que non, non. Par contre, tous problème. les gens qui fabriquent problème. des armes, eh bien ils veulent la guerre parce qu'on ne peut pas oui. vendre d'armes oui. s'il y a la paix. Oui. Et voilà, et donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ceux qui nous criminalisent et qui nous tuent, sont les gens qui détruisent le monde et qui nous méprisent, et bien nous, nous répondrons de manière non-violente et interpopulaire à toute leur manigance intergouvernementale. Et c'est sur ces paroles que se termine cette émission hommage à Rémi Fraisse, né en 1993, assassiné en 2014 par un gendarme sur la ZAD de Sivins.